Merci Magdalene, déjà c'est gentil. Euh, donc là moi je vais vous parler plutôt de valeur et de valeur des sols pour les agriculteurs. Et en fait avant de commencer la présentation, juste pour euh, peut-être faire un petit parallèle qui vous aiderait peut-être à comprendre comment on était amené à se poser ces questions-là. Quand on parle d'agriculture, alimentation, je vais juste vous demander de penser un petit peu à vous en tant que consommateur quand vous allez euh, acheter, euh, acheter quelque chose à manger. Euh, des de produits, de fruits, des légumes, qu'est-ce qui importe pour vous euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Donc bien sûr, ça peut être pour vous mourir, pour survivre. Mais pour certains d'entre vous, il y a d'autres éléments qui peuvent, qui peuvent jouer. Donc peut-être que pour vous, ce qui est important, c'est de favoriser une agriculture locale donc pour des raisons environnementales, des raisons économiques, du coup, qui vont contraindre aussi le type de produit que vous allez pouvoir acheter, parce que sinon vous allez, vous allez pouvoir vous nourrir. Euh, le choix du modèle économique aussi peut passer ben, par différents types de structures auprès desquelles vous allez vous fournir euh, pour vous alimenter. Il peut y avoir aussi des enjeux plutôt sociaux ou relationnels avec certains types comme les armes, par exemple, pour être au contact du producteur. Euh, et puis peut-être que pour d'autres personnes, ce qui va jouer, ça va être la qualité des produits qui peut être reconnue par des labels, par exemple. Euh, et parfois, peut-être que vous allez être intéressé par différents éléments, donc vous aimeriez bien favoriser quelque chose qui est local, hein, mais en même temps, euh, ben, voilà, vous voulez aussi des choses de qualité, et puis ben, vous êtes aussi contraint peut-être par d'autres choses à l'extérieur, donc votre emploi du temps typiquement, peut-être votre budget, l'accès que vous avez à la ressource, euh, peut-être des situations inattendues, je ne sais pas s'il y a votre belle famille qui vous appelle le samedi soir pour vous dire que ben, on débarque demain midi avec les trois enfants, et que là, le frigo, il est vide, bah, s'il n'y a pas de, de marché le dimanche, bah, peut-être qu'il faut aller au supermarché, alors vous évitez des choses comme ça. Donc ça, ça peut mener à un certain nombre de compromis. Donc là, c'était le petit parallèle introductif, et nous, c'est un petit peu ce qu'on s'est demandé, bah, finalement, les agriculteurs, ok, ont tel type de pratique, mais qu'est-ce qui les amène à les adopter Est-ce qu'il y a des compromis Est-ce qu'il y a des choses qui comptent pour eux Et qui peuvent rentrer en conflit Et comment est-ce qu'ils arrivent à une décision de, de gestion, finalement euh, Et là, notamment, on s'est intéressé à ce niveau là au sol. Euh, donc dans, le cadre de, enfin, dans le cadre de ce travail-là et de la thèse, du coup, je suis encadrée par ingrid Nicolai, euh, Daniel pluseau à Ecobio au crème donc il y a le laboratoire d'économie et gestion à Rennes par Michel Renault et également en Allemagne par euh, Martin Potoff et, euh, et bernard donc ah oui, ça Donc du coup, si on s'intéresse aux valeurs et aux actions des individus, on peut considérer qu'au sein d'un socio-écosystème, on a des interactions entre les êtres humains et leur environnement dans le sens des éléments qui les entourent et qui est dynamique, et chacun allant influencer l'autre. Et à l'échelle de l'individu, ça crée pour euh, le philosophe Dewey, un certain nombre d'expériences, une expérience qui va créer des principes et des raisons euh, qui vont, qui vont euh, amener à la construction d'un certain nombre de valeurs à travers l'activité cognitive. Donc quand l'individu rencontre une situation problématique ou un manque doit être comblé, son expérience euh, et les caractéristiques de la situation donnée vont l'amener à déterminer ce qui est souhaitable, mais ce qui est souhaitable au regard des moyens euh, qu'il est capable de mettre en œuvre pour y arriver. Et euh, l'objectif, donc la fin à atteindre, peut elle-même devenir un moyen vers une, euh, vers une autre fin. Et donc finalement, pour ce philosophe-là, euh, les, les valeurs elles sont objectives dans une situation donnée, et elles peuvent changer en fonction du contexte, même si on peut observer des tendances à l'échelle de l'individu. Et donc étudier les valeurs passerait par, par l'étude finalement des comportements actifs et, actifs et des attitudes des individus dans une situation donnée. Et si on essaye de caractériser ces valeurs, on peut utiliser euh, notamment... Euh, le concept de valeur plurielle qui a été proposé, qui est déjà bien présent en littérature. Et il y a notamment un papier qui a été proposé en 2018 par Arias Arivalo et tout, qui fait une revue un petit peu de l'ensemble des typologies qui peuvent exister. Et donc en fait, on se rend compte que si on adopte ce principe de valeur plurielle, qui met en avant la pluralité des, des, dimensions, des valeurs en fait, et des interactions entre écosystèmes et être humain, qui ne peuvent pas être appréhendables uniquement par le cadre monétaire, et typiquement qui ne peuvent pas être retranscrites uniquement par l'indicateur monétaire. Euh, on se rend compte qu'il existe un, un des, des, des définitions qui sont assez variées. Et donc eux ont proposé une typologie qui reprend quatre grands types de valeurs. Donc des valeurs dites instrumentales. Donc là où l'objet écosystème il est perçu via l'utilité qu'il a. Et c'est typiquement euh, dans ce domaine-là qu'on peut euh, avoir recours à une évaluation monétaire. Il y a une, toute une, un plan de la philosophie éthique environnementale qui porte sur la, les valeurs intrinsèques, donc des valeurs de la biodiversité ou des écosystèmes ou des services écosystémiques, selon l'orientation des philosophes, euh, qui seraient euh, propres à l'écosystème et qui seraient éventuellement révélées par la relation avec l'être humain, mais l'écosystème aura une valeur pour et par lui-même. Il y a des valeurs fondamentales, donc y a là plutôt très euh, au maintien de la vie humaine, et des valeurs qu'on dit eudaimoniques, donc là c'est plutôt euh, euh, liés vraiment à du bien-être, à une bonne vie, euh, pour, pour l'idée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Euh, donc nous, dans notre cadre du travail, on a considéré qu'il y a finalement des facteurs externes aux individus, euh, que ce soit des, des, paramètres, des paramètres biotiques et abiotiques de l'environnement, mais également des, des éléments sociétaux, euh, comme les activités humaines, la culture, ça peut être le fonctionnement des institutions aussi, qui vont, qui vont, qui vont influencer les individus, et des processus internes. Et tout ceci va, en interaction, va permettre l'émergence de valeurs plurielles, ou de valeurs qu'on considère nous comme plurielles, et qui vont influencer les pratiques de gestion des agriculteurs au niveau de leurs Donc cette étude-là, elle se, donc là je reviens un petit peu au cadre plus pratique. Donc cette étude-là, en fait, elle, elle, a lieu dans le en cadre fait, d'un programme biodiversa européen donc, de recherche qui s'appelle Seumann. Et donc, dans l'ensemble de ce projet-là, il y a eu des approches multiples. Donc, il y a vraiment de, de l'approche écologique, l'approche économique. Euh, et donc, l'idée de ce programme-là, c'est de faire le lien entre biodiversité des sols et fonction des écosystèmes sols, qui peuvent aboutir à des services écosystémiques, donc typiquement qui peuvent être bénéfiques pour l'agriculteur, et à faire le lien avec la gestion des sols, puisque en fonction des sols, l'agriculteur va déterminer ses pratiques de gestion, mais en retour, ces pratiques de gestion peuvent modifier les sols. Et l'objectif du programme Simon c'est de fournir des éléments pour participer à, à, à, à améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture. Donc ce programme-là, il porte notamment sur des enfin sols européens et le modèle qui a été choisi, c'est la culture du blé. Donc principalement blé tendre et blé dur, parce qu'on a aussi des terrains en Andalousie, en Espagne. Donc là, vous pouvez voir qu'on a six pays qui sont intégrés, avec du terrain en Espagne, France, Allemagne, Suède-Roumanie, et on a également des partenaires qui participent pour les analyses en Estonie. Donc, si on, on, on se penche un peu sur une étude de cas sur la biodiversité des sols et l'agriculture européenne, Donc, il y a une littérature assez extensive qui existe et qui montre bien euh, l'importance que, que peuvent avoir les fonctions des sols et les effets positifs pour la régulation et la résilience des agroécosystèmes. Et malgré tout, la situation actuelle tente à montrer qu'il existe aussi des pratiques qui peuvent avoir des effets négatifs potentiels ou avérés sur la biodiversité des sols sur lesquels reposent les fonctions des sols. Et du coup, ça peut peut-être avoir un effet euh, ensuite sur la provision euh, de services finalement pour l'agriculture. Donc l'origine de ces perturbations elle est multiple et elle va déterminer à la fois le type et l'intensité des perturbations et c'est notamment ce qu'on peut avoir Ici, avec, au niveau des pratiques culturelles, donc des pratiques de gestion des sols. Et vous me direz, mais pourtant, les pratiques de gestion, elles sont bien encadrées par la législation, et c'est vrai. Euh, mais si on regarde de manière générale les politiques de préservation des sols en Europe, on se rend compte que finalement, elles sont dispatchées dans plusieurs, euh, plusieurs textes de loi et qu'on a, a une dispersion importante avec un manque de mesures communes et qui ferait le lien. Donc typiquement, pour les sols, en 2014, il y a eu l'abandon du projet de directive, malgré la création d'une commission thématique dédiée au sol en 2006. Et aujourd'hui, en fait, les mesures, elles sont dispersées au sein de la PAC. Ça peut être de la directive nitrate, de la directive eau. Et donc, on, il manquerait une unité et une cohérence. En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant. Et nous, au sein de, de, de, de ce contexte global là. Si finalement l'objectif de Solman, c'est de promouvoir peut-être des recommandations en termes de pratiques de gestion, l'idée c'est peut-être d'arriver à comprendre en amont, est-ce que les agriculteurs ils attribuent des valeurs à la biodiversité des sols Et si oui, est-ce qu'elles influencent leurs pratiques de gestion Ou est-ce qu'elles sont concurrencées peut-être par d'autres types de valeurs et avec des classements qui mènent à certaines pratiques plus que d'autres Donc Pour répondre à ça, là c'est le, le, le, le travail qui est issu de la première année de thèse. Il y a eu une petite une étude, une enquête sur la littérature existante où j'ai essayé de trouver des études qui portaient vraiment sur des pratiques de gestion en Europe au niveau des sols. Donc ça comprenait à la fois le travail du sol, les rotations, ça pouvait comprendre la fertilisation, l'utilisation couverte. Et l'idée c'était de chercher derrière si dans ces papiers-là il y avait des informations sur comment les agriculteurs percevaient leurs pratiques ou les sols et comment ils les justifiaient ou ils les expliquaient. Et finalement j'ai trouvé relativement peu de papiers qui faisaient vraiment un lien clair entre valeur perception et action de gestion des sols donc on a une, une littérature assez variée sur les pratiques de gestion des agriculteurs sur les attitudes le comportement etc mais quelque chose qui fait du descriptif et qui me, et des études qui vont qui ne vont pas prévoir à l'avance les, les, les arguments les paramètres qui vont être mentionnés par les agriculteurs mais qui les laisse les exprimer eux-mêmes finalement il y a une, une littérature qui à l'échelle pour toute l'Europe et peut-être un peu, voilà, qui est peut-être limité. On a complémenté ça par des focus group. Donc, le focus group, c'est un groupe de discussion. Donc, c'est un outil qui est un peu plus, qui est plus ouvert encore que, euh, que ce que vous pouvez voir dans des entretiens semi-directifs. L'idée, c'est de, de, sur une thématique donnée, de laisser les participants échanger. Euh, et là, c'est un outil qui est relativement courant pour les études qui ont trait à l'agriculture ou à, aux problématiques agricoles. Et donc, compte tenu de de la diversité des pays qui sont intégrés dans ce domaine, on a un peu limité et restreint les critères de sélection. Donc ce qu'on voulait, c'était surtout des agriculteurs qui du blé sur moins une partie de leur exploitation et qui soient en agriculture conventionnelle pour la moitié d'entre eux, parce que lorsqu'on passe à des systèmes biologiques, par exemple en agriculture biologique, on a des problématiques et des contraintes qui sont différentes. Donc c'était d'avoir un groupe qui soit suffisamment homogène aussi pour faciliter les échanges et la discussion. Alors là, vous pouvez voir, donc c des, je tiens à préciser, ce sont vraiment des focus group qui ont vocation à être exploratoires. Parce que là, si vous voyez, si vous regardez bien, on a eu vraiment des groupes qui ont été différents. Donc on a essayé de mettre en place un protocole commun pour la sélection des agriculteurs dans chacun des pays. Ensuite, les relations avec, notamment, on est passé par les champs d'agriculture locales, elles, elles sont plus ou moins faciles en fonction des pays. Et donc là, les, les résultats qu'on a obtenus sont, ont vraiment vocation à faire un inventaire, plutôt des valeurs, de manière exploratoire. Donc si on, a, on regarde les valeurs euh, qu'on a trouvées et qui sont associées à la biodiversité des sols finalement, euh, surtout le, les valeurs qu a pu, euh, que j'ai pu vous présenter en introduction, euh, on a une, une richesse qui est assez, assez limitée. Enfin, on a principalement ce qui est mentionné en tant que valeur de la biodiversité. Il y a des dimensions qui ont, lieu, euh, qui ont trait euh, plutôt à la résilience du système sol finalement. Pour les agriculteurs, l'importance de laisser le, le système sol euh, fonctionner. Euh, on a des valeurs qui ont, qui ont plutôt euh, une dimension intrinsèque donc là on a des agriculteurs qui vont vraiment mentionner leur pratique pour bénéficier par exemple aux vers de terre mais sans qu'ils l'expliquent derrière nécessairement par un bénéfice pour eux c'est pas je vais favoriser mes vers de terre parce que ça va être meilleur pour ma culture, c'est juste moi je fais ça parce que je sais que j'ai des vers de terre dans mon sol et a priori il semblerait que ça, eux, eux aient juste envie de les favoriser du coup j'ai voulu étendre ça de manière générale à la perception et à la relation qu'ils avaient avec leur sol, et pas uniquement avec la faune ou la biodiversité des sols, parce qu'on avait des, des, des, des retours assez limités, finalement. Et là, on a plus de, plus de dimensions de valeur qui, qui apparaissent. Donc, on a évidemment la valeur instrumentale, où là, on pourrait considérer que le sol il est, il est perçu comme un outil de travail aussi, ou comme un facteur de, de, de production, dont la gestion, elle va permettre d'augmenter ou de réduire les coûts de, les coûts de production ou d'augmenter les rendements. Euh, on a aussi des, des dimensions qui ont là encore trait plutôt au fonctionnement de l'écosystème et, et à sa pérennité. Euh, on a aussi des dimensions que là on pourrait peut-être euh, considérer de manière un peu plus symbolique, puisqu'en fait on a des agriculteurs qui nous mentionnent leur sol comme étant quelque chose qui a trait à une bonne agriculture, ou ce que c'est qu'un bon agriculteur. Donc, finalement, la gestion, ou la gestion des sols, peu importe la direction dans laquelle elle va, c'est aussi une manière pour eux de représenter leur capacité à mener une bonne agriculture ou, un bon agri ou à une bonne ou être un bon agriculteur. Euh, donc, là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans, tout, dans tous les détails, mais si on fait un résumé des observations, que ce soit pour euh, les valeurs associées au sol ou à la biodiversité des sols, il semblerait qu'on ait quand même une grande variété de de dimensions, de valeurs qui, qui entrent en jeu pour les agriculteurs, en Europe. Euh, avec les deux principales que nous avons retenues, ou euh, enfin, qui nous ont semblé apparaître le plus souvent, c'était plutôt des dimensions instrumentales, euh, et liées aussi à la pérennité de, de l'écosystème, et à sa résilience. Et de manière assez intéressante, on a des dimensions qui apparaissent là. Comme la sacralité. On n'a aucun agriculteur, ni dans les papiers ni dans les focus group, euh, qui nous a qui nous a fait un retour du sol comme étant aussi un peut-être un support ou un élément auquel ils associent une dimension sacrée, euh, peut-être spirituelle. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que euh, Polyetta, en 2007 ont sorti une review sur le savoir des agriculteurs euh, au sujet de la biodiversité de leur sol. Et de manière intéressante, ils, les auteurs avaient déjà noté que en Europe, ils trouvaient une littérature qui était finalement relativement limitée par rapport à ce qui pouvait exister sur d'autres continents. Et là, en fait, sur les valeurs qui sont en lien avec la sacralité, on peut retrouver des papiers, notamment en Amérique latine ou en Afrique. Et en fait, en Europe, cette dimension-là n'était pas du tout adressée. Donc on a aussi peut-être des spécificités culturelles euh, ici. Juste une question sur le diable, En fait, ce qui apparaît là, euh, c'est ce qui est ressorti ou pas dans oui, les pour en fait. le, le discussion Ah oui, alors là, du coup, j'ai. Ah oui. Ah, J'aurais dû peut-être faire des. Donc, en fait, ah, donc, oui, ce qui était souligné, c'était ce que j'avais retrouvé dans la littérature. Et en oui, dans les en fond, fond, Voilà. Et en fait, euh, là, c'était juste pour avoir une image globale en, en vraiment. En, donc, en, en, euh, littérature tout. plus. Euh, voilà. Plus... Et les deux dimensions, sol et biodiversité des sols. Là, c'était juste pour avoir une image un peu juste à la finale. Je vais peut-être passer un peu vite. C'est parce que vous êtes devant la diapo. Ah, pardon. Vous... Pour oui, j'avais pas non. vu la légende. <rire> et donc, donc, si on, on s'intéresse peut-être à à aux à pratiques actuelles, mais éventuellement à des changements de, de pratiques pour les agriculteurs. Euh, finalement, on peut se dire que si on veut aller vers du changement pratique, il faudrait peut-être prendre en compte cette pluralité de valeurs et cette pluralité des interactions ou des perceptions entre agriculteurs et sols, et, et notamment par exemple des, des, des dimensions symboliques. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne agriculture Qu'est-ce que c'est qu'un bon agriculteur Et surtout, quels sont les référentiels et les indicateurs qui sont utilisés pour euh, évaluer par les agriculteurs eux-mêmes ce que c'est qu'une bonne agriculture Et donc euh, typiquement, on a eu des agriculteurs qui nous ont dit « mais peut-être que... Euh, Effectivement, euh, la vie des sols, ça devrait faire partie des choses qu'on devrait prendre en compte quand on, quand on pense à nos sols et quand on, on pense à si nos pratiques elles sont adaptées ou non. Euh, on a eu aussi des retours sur, notamment des, de la part d'agriculteurs qui avaient changé leur pratique, sur euh, la demande intellectuelle et cognitive que ça représentait en fait, de changer de, de justement de pratique, de manière d'appréhender de, ces sols et d'intégrer peut-être des nouvelles connaissances. Et typiquement, sur la biodiversité des sols, dans les taxons qui nous ont été mentionnés de manière large dans les focus groupes, on a retrouvé des, des mentions plutôt même des bactéries, notamment parce qu'il y a aussi des commerciaux qui vendent maintenant des, euh, des stimulateurs, dans bactéries des sols. On a retrouvé pas mal de choses sur les vers de terre, qui est, qui est quand même un, un groupe qui est maintenant est bien mis en avant. Mais euh, finalement, on a d'autres taxons qui sont quasiment, voire pas du tout apparus, les colamboles, lankytrides. Là, je vous cite juste des exemples qui sont intégrés dans le programme Simon ben finalement, si on, si on, on pense à l'attribution de valeur mais qu'il n'y a pas de connaissance euh, au préalable de, de ce que c'est que la biodiversité des sols ou de, de ce qu'il y a à l'intérieur des sols en termes de, de vie, ben ça, peut, ça, peut enfin, voilà, ça peut demander peut-être aussi des changements cognitifs. Et de manière importante, en, en, au tout début je vous parlais des choses externes qui peuvent nous contraindre, et notamment il y a le risque pour les agriculteurs. Donc malgré leurs valeurs, et ce qui pourrait sembler important pour eux, il y a aussi des choses externes qui ne peuvent peut-être pas nécessairement contrôler. Et là, typiquement, c'est ce, ce qui est vraiment ressorti au sein des focus groups, c'est à la contrainte liée aux événements climatiques qui sont non prévisibles. et euh, L'été 2018, en est un exemple assez frappant. Euh, mais également, les incertitudes liées au marché, aux subventions, et notamment parce que sur la vente du blé, on est sur des marchés avec des cours qui fluctuent. Et donc, ça a créé des incertitudes. Et donc, peut-être que les agriculteurs doivent Enfin, et sûrement, ils ont aussi à prendre ça en compte. Euh, donc là, je vous ai mis quelques exemples. Euh, pour l'Allemagne, c'est parce qu'on est encore en cours de traitement, donc euh, vous ne l'aurez pas ici, mais en Espagne, on est sur un... En Andalousie, l'étude a lieu, on est sur un, un territoire où il y a vraiment beaucoup de... de une, une érosion locale qui est très marquée. Ensuite, il y a des contraintes climatiques euh, au niveau des rotations qui... qui avec plus, un froid qui arrive plus tôt, etc., qui peuvent contraindre par rapport à une égalisation euh, à l'échelle européenne. En Roumanie, il y a très peu de structures techniques qui peuvent accompagner les agriculteurs pour diffuser des nouvelles connaissances ou de l'expérience. Et en France, on est sur une région de culture et élevage, et donc typiquement, la relation au sol, s'il s'agit de faire du blé qui est destiné à nourrir les bêtes, elle n'est peut-être pas la même que quelqu'un qui va être un céréalier uniquement. Donc Une des perspectives qu'on a pour le moment, en fait, c'est d'arriver peut-être à... Là, on a fait une étude global, finalement, à l'échelle européenne. Et c'est peut-être plutôt d'essayer d'intégrer les caractéristiques historiques et culturelles sur la formation des valeurs et permettre, en fait, de comparer comme ça chacun des pays qui sont intégrés dans l'étude. Donc France, Roumanie, Espagne, et et Suède. Merci pour votre attention. attention. Merci.